Ici, en fait, on est à l'Institut Poloris Pac. Et là, en fait, c'est la fin de l'année scolaire. Et on, on a des deux petits ateliers. Et on fait des tags. On tag nos, nos prénoms sur des panneaux avec des bonbonnes de peinture. J'ai fait un, un panneau avec mon prénom. J'ai écrit une petite phrase au-dessus et une petite signature en bas. Je crois que c'est la première chose qu'on apprend à écrire quand on est enfant, je pense. C'est son nom, son prénom. C'est une, une partie de ton identité. Tu vas choisir la couleur de fond et on va remplir l'intérieur du, du lettrage, mais en essayant pas de ne pas dépasser le gris ici, ton contour gris. Euh, donc, le, le, le graffiti, c'est un peu ça aussi, c'est une... marquer sa présence. Je gère. Toute l'année, j'ai travaillé, les professeurs euh, ont travaillé avec eux autour aussi du thème de, de l'identité et de ce qu'ils allaient faire. Euh. Plus tard, parce que bon, en 3-4, euh, très souvent, c'est très compliqué de savoir euh, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on qu qu a devant, il euh, y en a plein qui se disent, euh, moi, de toute façon, euh, l'école, c'est pas pour moi, je suis nul euh, et euh, je rate toutes, toutes les façons. Euh, et donc, il euh, y a eu des projets qui ont été mis en place, en médiation scolaire aussi avec les profs, pour euh, essayer de réfléchir un peu bah, d'où ce que je viens et vers euh, où est-ce que je vais. Et ça s'appelle Mauve, là Ici Ouais. Maintenant je suis en train d'apprendre à taguer, il y aura mon nom et tout, je suis fier de moi aujourd'hui. Je pense du beau oh, on est, est de chez moi en train de dormir. En plus c'est bizarre parce que ce matin, je voulais pas me lever. Je me suis dit oh, ça va être chiant et tout, et je voulais m'endormir et tout ça. Puis là, franchement, je me dis si je serais resté j'aurais la haine parce que j'aurais raté tout ce que je vois là. Ouais.